GeoGebra, donc, logiciel dédié à la géométrie et à l'algèbre que nous allons un petit peu détourner pour écouter des ondes sonores. Je pense que vous êtes dans ce domaine dans le cours de physique. Bien. Alors, une onde sonore, une onde, c'est souvent une sinusoïde, une cosinusoïde, au moins les ondes les plus simples qui existent. On va commencer par donc créer une onde que je vais appeler F, f de x, on ne le voit peut-être pas bien dans le bas de l'écran, j'écris donc f de x égale cosinus de x. Et instantanément, la fonction cosinus. Alors, je vais peut-être recadrer pour la vidéo, pour être sûr que tout le monde voit le bas de l'écran. Voilà. Désolé pour le mouvement, pour ceux qui nous regardent à distance. Alors, ce qu'on peut faire, on peut faire toutes sortes de manipulations. Je vous en montre une toute, une toute simple, qui n'est pas mathématique. Hein. Je viens, euh, oui, pour bouger, chez l'outil flèche qui est là, pour déplacer. Alors, si je viens maintenant sur euh, l'axe Y, par exemple, je mets juste la souris sur l'axe Y, je peux sélectionner cet axe, mais ce n'est pas très intéressant. Alors si maintenant je tiens une touche majuscule enfoncée et que je tire, je peux par contre étirer un peu la cosinusoïde. Et dans l'autre sens, si je suis sur l'axe X, je suis sur l'axe X, je maintiens, vous voyez le curseur de souris a changé, je maintiens une touche majuscule enfoncée et je peux voir plus ou moins de période de ma cosinusoïde. Donc la touche de majuscule. Vous avez le choix entre deux, mais si vous êtes droitier, vous avez la souris à la main droite pour les gauchers, vous avez la souris à la main gauche et la majuscule à droite. Bon, ça, c'est très simple. Alors, maintenant, on peut faire mieux que ça. Je viens sur la fonction, dans la colonne à gauche, et je demande des propriétés. Alors, je vois que c'est la fonction qui s'appelle f, cosinus x, et je peux modifier, et je peux écrire que je veux l'image de pi x. Vous remarquez que je n'ai pas écrit le symbole de multiplication, mais je pourrais. Je n'ai pas écrit la lettre pi en grec, mais je pourrais. Et j'ai juste ajouter le pi x. Et forcément, ben, la période a changé. Si j'arrive à retrouver... Voilà. Et maintenant, nous avons cosinus de 0 qui, comme chacun sait, vaut 1. Et cosinus de 1, 1 quoi Ce n'est pas cosinus de 1, hein, puisque c'est la fonction 2 pix C'est le cosinus de 2pi. Donc, il y a un petit changement d'échelle à faire ici. Quand j'écris 1, c'est bien 2π. Quand j'écris 2, c'est bien 4π. Et ainsi de suite. Bon. Maintenant, je vais aller dans un autre domaine. Et je vais augmenter encore la fréquence. Et je vais demander 440 fois. 440 fois 2πx. Je vais comprendre pourquoi de 440 dans quelques instants. J'ai écrit 44, là. 440. Et vous voyez qu'on ne voit plus rien. Pourquoi ben, 440 fois entre 0 et 1. Donc je reviens sur l'axe X. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas bien dans la version 4 de GeoGebra. On n'arrive pas à étirer facilement. L'ordinateur est suroccupé pour faire ça. Et vous voyez que maintenant... Voilà, j'ai toujours ma cosinusoïde, Je peux fermer les propriétés, là. J'ai toujours ma cosinusoïde, mais elle va, pour trouver 1, ah, il va falloir aller loin, hein, puisqu'il y a 440 battements entre 0 et 1. Okay. Bon, maintenant, pourquoi 440 Eh bien, parce que dans le domaine du son, malheureusement, il n'y a pas de musicien parmi vous qui aurait pu nous dire... Dans le domaine du son, il y a une référence, c'est le « la », la note « la ». Et encore, pas n'importe laquelle, une note « la », celle du diapason. Et le diapason, quand il fait un « la », un bon diapason, pas, pas, je ne sais pas s'il si y a des mauvais diapasons, il vibre à une fréquence de 440 fois par seconde. Et cette fréquence de 440 fois par seconde va nous donner le son là. Le vrai là. Celui sur lequel les musiciens s'accordent. On peut écouter cela. C'est le cas de dire. Alors, je vous conseille fort de chausser vos casques maintenant. Parce que j'ai fait un petit test tout l'autre tout à l'heure avec le son du projecteur. Eh bien, ce pas terrible. Donc, si vous chaussez le casque maintenant, vous allez pouvoir, donc dans la ligne de saisie, je vais écrire « jouer ».« Jouer ». Et il me propose tout de suite la fonction « jouer-son ». Et je vais prendre « jouer-son » dans sa troisième version, dans laquelle le système me demande quelle fonction je veux écouter, une valeur min et une valeur max. Alors, le min, c'est... En fait, entre min et max, il y a un intervalle. Et on va le faire durer deux secondes. Alors, donc la fonction jouer son, c'est bien celle-là. Jouer son, c'est bien celle-là que je veux. Alors, la fonction f, valeur mine, je vais mettre 0 et valeur max, je vais mettre 2. Est-ce que vous arrivez à voir que j'ai écrit jouer son de la fonction f entre 0 et 2. Ça va Bien. Alors maintenant, attention, on va voir si le système réagit bien. Pendant deux secondes, reconnaissez-vous vous ce son Alors les plus anciens d'entre vous, le la du téléphone. Les musiciens avaient l'habitude, plus maintenant, hein, puisque maintenant les téléphones sont muets, mais vous décrochez un téléphone fixe, vous avez encore ça à la maison, un téléphone Ah, il y en a qui l'ont encore. Eh bien, ce téléphone-là doit normalement vous donner un LA. à la fréquence de 440 Hertz. Connu les Hz, L'unité de fréquence, donc 440 fois par seconde. Bon, jouons encore un petit peu avec ça. Avec GeoGebra cette fois-ci je vais définir une variable alors, une variable Allez, qu'est-ce que ça vous dirait si je l'appelais fréquence ou, oh, allez, pour faire plus court, je l'appelle frais et cette variable Frec, je lui dis qu'elle vaut 440 440, décidément voilà remarquez que ça ne change rien du tout Bah ben oui, forcément je n'ai jamais dit que frais avait un rapport avec la fonction f vous l'appelez Schtroumpf, ça va aussi. Hein. Vous l'appelez Fréquence, comme vous voulez. Bien, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier. J'ai fait un double clic. Tantôt, j'ai fait avec les propriétés. Ça marcherait aussi. Hein. Maintenant, j'ai juste fait un double clic. Et je vais remplacer le 440 par Frec. Alors, je termine avec ça. FREC vaut 440. Imaginons maintenant que je veux être FREC à 220. FREC égale 220. Qu'est-ce que ça fait sur l'onde Oui, enfin, sa fréquence est divisée par 2, Vous voyez que son amplitude, elle s'est allongée. Et si je demande à rejouer le son, si vous faites un flèche basse ou un flèche haut sur le clavier... Vous retrouvez la flèche haut, la flèche bas, vous avez l'historique. Et si maintenant je fais jouer son de F, vous voyez, c'est bien à, à 220. Hein. Qu'est-ce que ça va donner Plus grave. Encore un là, mais plus grave. Et alors, les vicieux parmi vous, qui aiment bien les sons très désagréables, je repasse ici par les propriétés pour vous montrer qu'on peut le faire des deux côtés. Si maintenant je mets, non pas 440, mais 880, fret égale 880, on est reparti Attention, jouez son. Ça fait mal. Voilà. Et donc, je vous propose que, pour la prochaine fois, on se mette un petit peu à jouer avec ça, à cumuler des ondes, à les additionner, à les combiner, et voir ce que ça donne. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end.